Salut à tous, aujourd'hui je suis à Charmes sous un ciel magnifique comme vous pouvez le voir. C'est ça aussi le Tour de France de l'agro. J'ai rendez-vous chez Puratos avec Didier. Salut, Salut Didier. Laetitia, wow. bien Quel accueil, classe Bon écoute, euh, je suis ravie de venir découvrir ton entreprise. Bah, moi aussi, je suis ravie. Alors on va aller dans l'atelier Oui. C'est parti. C'est parti. C'est quoi ton job Didier Moi je suis conducteur de ligne, on mix. Et tu fais ça depuis combien de temps 28 ans. 38 ans ouais. Sur la même euh, machine Non, j'ai commencé euh, en saisonnier. On faisait un peu de la, de la conserverie à l'époque. La conserverie de quoi euh, Suisse, Mirabel, Myrtille. Ah. Et après, ça a changé de L'activité a l'arrêté. Après, euh, ils sont concentrés sur l'atelier amand. Vous recevez quels produits ben, on reçoit les amandes, on reçoit des noisettes, des pignons qu'on conditionne en 1 kg, des pistaches qu'on travaille soit pour faire du praliné à l'ancienne, praliné pistache, ou soit de la pistache qu'on conditionne en un kilo. Et toi, Taline, tu fais quoi Moi, Mani, on est au mix, on transforme l'amande en poudre, on est filé, on, on porte des crèmes à chaud, crèmes à froid, on fait des frangipics, frangipan même de la béchamel, ah ouais. et des cookies, des, du cœur fondant, des macarons. Ben, ça, c'est le produit fort de la société. Ouais. C'est tout ce que j'adore. Et après, les vendus à qui aux artisans boulangers D'accord. À travers le monde oh, Ou oui. en France Non, non, l'export aussi. T'as toujours bossé ici Non, non, j'ai travaillé à la verrie de j'étais verrier avant. Ah, génial Et comment t'as bifurqué vers l'agroalimentaire ah, Parce que je n'avais pas de boulot et puis un jour, il y avait des, il cherchait des saisonniers pour les fruits. J'ai été embauché en, en 97, ça fait 28 ans que je suis là. Et qu'est-ce que tu aimes le plus ici Bah, Les gens, bah, si j'ai resté là, c'est que je me plais. Quoi. Il y a une bonne ambiance Ouais, c'est vrai, une bonne ambiance. Donc, comme on travaille en 3-8, on repose tout le monde. Quoi. Ouais, et toi tu fais les 3-8, c'est ton rythme Oui, c'est mon rythme. Et ça, la nuit 8. ça va Oui, ça va. Et là on est côté euh, praliné Oui, praliné à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne avec euh, pierre, écrasé à la pierre, affiné à la pierre. Quoi. Donc ça c'est de la poudre La poudre macaron. Extra. Ah, ça sent bon. Hein. C'est le produit qui marche le mieux. Là. Ah ouais C'est ah, ah oui, oui. le best-seller Ouais. Et là, on fait, des, on fait des rangs de 7 sacs. On commence toujours comme ça. Quelle qualité il faut pour être un bon conducteur de ligne Beaucoup de vigilance. C'est bien conscient qu'on est dans un milieu alimentaire. Donc euh, c'est beaucoup, beaucoup de vigilance. Ouais, beaucoup de règles à donc, respecter. Euh, voilà, beaucoup être. de règles à respecter, de sécurité. Je vais la garder. Là. Donc là, c'est l'endroit de stockage C'est là où les palettes finies sortent. Donc là, c'est ta palette Macaron. amandes, macarons. Donc là, combien de kilos 525. 525 kilos. Et après, tout le reste, c'est quoi alors Tout le reste, c'est le stockage des produits finis et des matières premières. C'est énorme. hein Il ne oh faut pas avoir le vertige. Et c'est quoi ton évolution, toi, chez Puratos bah, Mon évolution, c'est de former des gens, parce que l'usine s'agrandit de plus en plus. On va avoir un atelier de, de levain il s'appelle Velina. Une nouvelle ligne alors, un nouvel Une atelier total nouvel hein atelier. Pour euh, après vendre euh... du levain, du levain naturel pour les boulangers oui. C'est top ça. Ça ah se oui, développe C'est top oui oui. C'est pour ça qu'il faut recruter. Bon bah vous avez entendu postulez hein. Ah oui il faut postuler. Pour bosser avec Didier qui ah vous oui. forme. Chocolat même si ici on fait du praliné mais j'aime mieux le chocolat. Tradition. Amandes c'est meilleur pour la santé. Boulangerie, parce que bientôt, on va faire notre levain. Tu m'emmènes où là, Didier Au laboratoire. Au laboratoire ouais, Au laboratoire, où sont testées toutes les tournées qu'on fabrique. Ah, dès que tu fais une tournée Dès que tu fais une tournée, elle est contrôlée. Elle est contrôlée Et pour être sûr que vous fournissez un produit de qualité, donc là, c'est le macaron qu'on pourrait retrouver chez un de vos clients. Quoi. Oui. Merci beaucoup, Didier, de m'avoir présenté ton quotidien. Merci à toi. Si vous avez envie de découvrir le métier de conducteur de ligne, mmh. eh n'hésitez pas à postuler chez Puratos. L'agroalimentaire recrute partout en France. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. On fait chine avec un médecin. on ne peut pas partir sans goûter. Tchin-chin, dis voilà. tchin, tchin, tchin, tchin. <rire> Ciao. Ciao.